Salut à tous, c'est Aurélien j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à We Ride à Lyon et on va tester un truc complètement fou. On va gonfler les roues. Attends, je reprends un petit peu. On va gonfler les roues du vélo avec de l'hélium. Et on va voir si je vais pouvoir sauter plus haut. C'est parti! je peux tester le nouveau Inspire Flow, le nouveau 26 pouces spécialement dédié au pump track. Il est monté avec une fourche suspendue, des pneus spécialement conçus par Michelin, des prototypes que je suis un des seuls à pouvoir utiliser un frein à disque à l'arrière qui va être très utile pour les manioles, sur les bosses, sur le fun là-bas et on va tester tout de suite ses capacités sur le pump track et après on va au sans hauteur voir si avec de l'hélium ou sans hélium on peut aller plus haut. C'est parti Allez, on est sur le saut en hauteur ça va jusqu'à 1m20 avec ce vélo je suis pas sûr qu'on ira mais en tout cas on va essayer progressivement on va essayer tranquillement avec une barre de 60 ça te semble pas mal ouais allez 60 je vais faire 60 80 peut-être 1 m pour l'instant pas d'hélium dans les pneus donc on va voir où c'est que je vais pouvoir aller ce que je vais faire c'est que je vais régler la fourche je vais la mettre cette fois ci avec un maximum de rebond ce qui va pouvoir m'aider normalement dans la pulsion au départ allez 60 cm On passe à 80 cm Directement Plus 20 cm Allez Yes oh 80 ça passe Tout à l'heure je me suis emballé J'ai dit qu'on allait faire tous les 20 On va faire tous les 10 Là on va aller à 90 cm On va s'échauffer tranquillement hein, Parce que 1 mètre Ça va être un peu beaucoup plus fort Hop 90 oh J'étais pas loin du max là. Et bah ça passe hein! 90, du coup euh, 95, on va y aller tranquille non? Je pense que 95 ça peut peut-être passer. 1 mètre. je suis vraiment pas sûr, Il va falloir de l'hélium dans les feux. Allez, 95. Oh 95. en forme? C'est validé. Et on passe à la barre fatidique et à mettre. T'as plus haut que mon guidon pour l'instant. Hauteur guidon. Arrête, à être ça va être fatidique ça. Ouais, je suis content là. 1m, je pensais pas. On a dit que c'était un record. Le record, du coup, 1m5. Allez, c'est parti. Allez, 1m5 Aïe aïe aïe aïe aïe. J'étais ambitieux là sur les 1m5. J'ai le droit à un deuxième essai ou pas Non. Non <rire> Allez, un seul. Un seul deuxième essai. Voilà l'arbre de c'est ça qui va faire monter les 1 m5. Pour l'occasion j'ai réussi à intégrer un manomètre de compresseur que je peux raccorder au vélo. Normalement c'est impossible, mais là pour cette expérience occasionnellement. Et je remercie d'ailleurs le magasin Festivaling qui m'a prêté cette bouteille de gaz, parce que ça coûte super cher, et qui va me permettre de faire ça. Donc on va faire une expérience déjà, je vais me peser avec le vélo, on va voir combien je pèse, et on va faire la même expérience. Avec les pneus d'hélium, on verra si le vélo du coup est plus léger. Je vais chercher la balance, attends. Alors on va déjà peser. Avec le vélo, combien je pèse 95,8. Ok, 95,8 avec le vélo, les pneus gonflés à l'air. On va passer avec les pneus à l'hélium. À votre avis, est-ce que ça va être plus léger, plus performant J'ai hâte de tester moi. Ça y est les deux pneus sont dégonflés, on va pouvoir passer à l'hélium. Allez, c'est parti. En vrai, c'est super léger. Hein T'as vu le truc Ouais. Bon, c'est ai l'heure de le peser maintenant. Alors là je suis sûr que j'ai gagné. Oh ah ouais quand même, ça y est le vélo il est gonflé à l'hélium, j'ai mis 4 barres à peu près donc euh, c'est quand même bien gonflé pour ce genre de vélo Les réactions honnêtement on vois pas la différence pour l'instant Au niveau du poids, je vous le dirai à la fin, il y a peut-être quelques petites disent. A vous de me mettre déjà dans les commentaires si vous pensez que ça va jouer énormément pour la performance, sur le poids, sur tout ça Et je vous ai pas dit les gars, ce vélo là, celui là, celui, -là, celui lequel je suis en train de rouler là, je vous le ferai gagner à la fin de la vidéo Donc restez bien, allez petite barre, 95 cm pour l'échauffement Allez chaud 1 mètre, on repasse ça, 1 mètre normalement, c'est passé tout à l'heure avec l'hélium, ça devrait le faire aussi. Oh ça reste Ça reste validé C'est validé, elle n'est pas tombée, regarde. Elle est pas tombée. Ouh, 1 mètre, on va dire que c'est validé hein. qu'on va battre le record maintenant avec des pneus à l'hélium, normalement. Je vais me laisser un deuxième essai Un pied, mais c'est validé Ah écoute, je suis arrivé derrière Normalement c'est bon Là, il n'y a pas de souci. Du coup, 5 cm Le record battu Avec l'hélium chaud mais c'est faisable donc du coup avec l'hélium on va un petit peu plus haut c'est pas aussi honnêtement peut-être que j'étais un petit peu plus chaud que la fois sans hélium mais bon on garde ça record battu le test sans hauteur c'est l'hélium qui le remporte on va passer maintenant sur euh, l'airbag qui est derrière ça fait un an ici je m'étais cassé la main en faisant un backflip du coup c'est mon anniversaire de m'a cassé tiens je vais vous montrer tiens regardez Pour Le souvenir je l'ai dans la peau de we ride ici voilà je m'en souviens bien du coup on va pas retenter le même truc mais cette fois ci on va le faire sur l'airbag il est juste derrière donc c'est parti on se revend là bas Et du coup on est arrivé sur la zone airbag et Du coup faire gaffe avec l'hélium hein, que je m'envole pas trop Que j'aille pas prendre le jump et aller toucher le, le plafond Que je vais faire un petit saut à blanc pour commencer Et après on va taguer les figures 3-6, backflip On va voir les sensations, on va voir euh, ce que ça donne aussi le vélo Premier saut que je fais avec hein, donc euh, tranquille Honnêtement premier saut plutôt cool J'avais l'appréhension du tremplin, la fourche, je savais pas trop la géométrie Mais c'est plutôt cool donc que j'ai envie de faire C'est d'envoyer direct un backflip C'est parti C'est deux papiers, je suis bien content il est repassé, je vais me le refaire une petite fois, je vais tenter d'autres figures, genre 3-6, j'aimerais bien essayer Condor lâcher les deux mains, mais pas mal, quand même pour un bon début. Alors je sais pas si l'hélium ça a changé quelque chose, en tout cas ça s'envole bien, ça va trop cool, allez je leur fais une fois, trop de la balle. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais je crois je sais pas si j'ai trop tourné, pas assez tourné, mais en tout cas la récepte n'était pas terrible. Je vais le faire une deuxième fois. Ah, chaud! Je comprends pas pourquoi celle-là en fait ça m'envoie trop en arrière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite ici. Essayer mon 3-6 pour m'habituer déjà sur cette courbe là. Alors va falloir peut-être moins décollé, ici plus tiré, mais on va voir si c'est mieux. Il faut vraiment que j'arrive le 3-6 quand même moins une fois. Il n'y a pas beaucoup d'élan donc va falloir pédaler. On essaye. Let's go. Ça y est la malédiction d'Obi-Ride est terminée. Le backflip est validé. Ah, ça fait plaisir. Pour la peine, j'ai envie de vous donner ce vélo là. Il suffit d'aller sur Instagram comme d'habitude, de participer au jeu Compo, de taguer Inspire, de taguer mon compte et peut-être en cadeau. En plus, là, il y a eu Noël il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pour vous. C'est cadeaux Le vélo, il a servi seulement aujourd'hui. Il faudra marquer dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Comme ça, je viendrai vous le livrer en ma propre. on ira rouler ensemble. Maintenant, on va aller peser le vélo. On va voir si l'hélium l'a allégé. Est-ce que c'est l'hélium qui m'a aidé à tourner Je fais la petite piste de VMX qui est autour pour aller chercher la balance et on se rejoint là-bas. Allez, go le record t'es pas loin 4.1, 4.2 4.150 4.150 Ce qui veut dire que il va me la mettre mais on va voir Je vais essayer d'être le plus proche possible de lui à savoir que là normalement c'est ton record tu l'as avec le BMX Race ouais, Donc là on a un BMX Park, moi j'ai un BMX de pump track Donc ça se on va dire parti pour la piste ouais. Allez Let's go Enfin t'as fait je pense 4.6 4.6 ah, bon on n'a pas les bons vélos hein mais bien joué yes bon ouais, bah voilà c'est à vous de venir à Obi Ride et de tester ce record 4.6 Peut-être que celui qui gagnera mon vélo pourra rouler ici donc euh... si vous êtes de Lyon et pas très loin marquez dans les commentaires Allez on va aller peser le vélo maintenant on va voir si j'ai gagné du poids Alors verdict est-ce que le vélo est plus léger avec de l'hélium C'est ce qu'on voulait savoir depuis le début 95.3 Ce qui veut dire que tout à l'heure on était à 95 euh... 8, je crois 500 grammes. 500 grammes, on aurait gagné 500 grammes en mettant de l'hélium dans les pneus. Du mal à le croire. Bon, en vrai, les gars, tout à l'heure, là je pense qu'en fait c'est juste 500 grammes de transpiration que je viens de perdre. Tout à l'heure, je l'ai pesé et on était quasiment au même poids, peut-être 50 grammes, 100 grammes. Que là, elle n'est pas assez précise la balance. Donc voilà, au final, l'hélium, on sait pas si ça fait gagner du poids. Niveau performance, ça n'a rien changé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner juste ici. La dernière vidéo, elle est là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, les gars.